Salut petite vidéo pour expliquer brièvement comment on joue euh, Jean-Louis de Yves Jamais Donc le couplet ça commence euh, un barré en cinquième case Un ré mineur Ensuite la mineur Ensuite un Sol mineur, c'est la même position pour le La mineur mais en troisième case Puis on revient sur le Ré mineur Puis là, petite subtilité, un accord dont je ne connais même pas le nom Ça doit être un Mi quelque chose euh, Le plus simple c'est que je le montre corde par corde Donc en cinquième case hop, Le petit doigt ici, juste au-dessus Ensuite un la donc ça fait du mon vieux Jean-Louis. J'ai comme des longueurs, c'est sans blabla des Ça vient de l'intérieur, ça me déchire un peu. Jusque dans les artères, comme ce vin trop vieux, t'aurais laissé ouvert. Euh, si vous n'arrivez pas à jouer ce, cet accord-ci tout bizarre. Début, c'est pas une position facile à appliquer. On peut remplacer ça par un mi majeur en 7 septième case. Ça marche aussi, on va dire. Euh, donc. Ensuite, pour le refrain, c'est le ré mineur et le la mineur. Parle, mais il se fait tard C'est bientôt la fin du monde Et j'ai plus rien à boire. Et euh, pour la suite On monte d'un demi-ton à chaque fois Donc on garde le même schéma bah, D'un demi-ton, donc une case en plus Donc euh, ce monde euh, bon. nous échappe On n'est plus que des cons On va passer à la trappe celle Des générations Je regarde mon ombre elle ne me ressemble pas elle est, elle est plus grande que moi Tiendra-t-elle dans ma tombe Et ainsi de suite pour le couplet, on monte d'un demi-ton Alors avec ça, il y a une petite mélodie Si vous avez un copain qui joue de la guitare Et euh, qui se sent de la tenir tout le long barrer ici en cinquième case, les deux dernières cordes on monde d'un demi Voilà, c'est à peu près tout J'espère que vous arriverez à la jouer N'hésitez pas à laisser un petit commentaire À plus tard